faire un, un long métrage euh, qui va sortir sur, sur les écrans, euh, qui s'appelle euh, « La, euh, La nuit venue ». Alors, « La nuit venue », c'est particulier, on est surpris, euh, c'est un film pour moi euh, qui a un ton particulier, c'est un film d'ambiance, euh, il se passe des choses, mais en même temps, c'est très, euh, très, très psychologique. On a l'impression de se retrouver dans les films coréens ou chinois, donc on sent vos influences, et en même temps, c'est un film français. Parce que vous êtes français, vous êtes corse, si il me, me semble, et vous avez, le film a été tourné en partie euh, à Marseille, à Paris. Oui. Donc, euh, euh, comment vous est venue l'idée de faire un film justement en, dans cette langue-là Ah, alors ça c'est une série de, de concours de circonstances. En fait, euh, mon, mon co-scénariste Nicolas Journet euh, a eu une histoire d'amour un peu cuisante avec une scriptiseuse. Et il a éprouvé le besoin d'enquêter sur le quotidien de ces jeunes femmes. Il a découvert que beaucoup d'entre elles sont aussi euh, call girls et euh, que toutes ont un taxi attitré euh, qui vient les chercher à l'issue de leur effeuillage pour leur offrir une forme de, de sas de décompression et de sécurité aussi vis-à-vis -vis de certains clients. Et euh, il est venu me voir en disant Tiens, si on, si on faisait l'histoire d'amour entre le, le, le chauffeur de euh, taxi et la, et la stripteaseuse. Alors j'avoue que j'étais moyennement attiré par la romance pure, moi, mais ce qui me plaisait beaucoup, c'était le. C'était le taxi de nuit en fait. Le, le, le... J'aime beaucoup la nuit parisienne, euh, j'aime le, le fait que, que le, le, la, la marge côtoie la norme, la norme côtoie la marge. Il y a des rencontres qui se font qui ne pourraient pas s'appérer dans la journée, parce que le jour est quand même beaucoup plus clivant. Et donc euh, on est parti sur cette idée-là euh, et on s'est mis à enquêter sur les, sur les chauffeurs de taxi de nuit, on en a appris beaucoup. Et il y a une légende urbaine qui revenait assez régulièrement, suivant laquelle la mafia chinoise équiperait... Euh, de faux taxis... Très présente à Paris La communauté chinoise est très présente à Paris, oui. Et, et cette légende urbaine, en fait, disait que, que, que les, beaucoup de taxis chinois étaient des faux taxis et que c'était la mafia qui mettait au volant des, des clandestins. On n'a jamais pu vérifier cette... Comment dire, la véracité de, de <rire> cette légende, mais moi d'un coup ça me plongeait dans un univers qui m'attirait énormément. C'était l'univers du cinéma noir, qui est un cinéma que, que, que j'adore euh, pour, pour son côté criminel et mystérieux. Et puis il y avait une thématique qui me touche énormément, qu'on qui euh, qu pouvait aborder euh, à, travers, à travers ce que j'entendais c'était l'immigration le, le, le, le, le, clandestine. C'est un, un sujet. Oui, et puis très... le côté social. Exactement, le côté social. On ne pas de filmer justement les, les tentes des migrants. Sous les ponts, donc... Oui, complètement. Moi, je trouve que l'accueil que fait la France aux migrants est déplorable et indigne de, de, sa, tradition, euh, de sa tradition, de sa tradition entre guillemets, « melting pot ». Euh, et, et, et, et voilà, et en enquêtant, j'ai constaté, parce que je, je vis dans un arrondissement à Paris qui est, qui est très, très sujet aux, aux arrivées de, de migrants depuis, depuis quelques années, et euh, ils arrivent déjà très, très fragilisés par leur long périple, mais l'accueil en France les fragilise encore plus. Et ils sont souvent victimes en fait de mafia intracommunautaires qui sont couverts de protection en fait les esclavagistes dans une certaine mesure. Voilà donc du coup c'est voilà c'est cet ensemble de de circonstances qui ont donné l'histoire et dans le courant de l'écriture en fait les VTC ont fait leur apparition. Moi, je, me suis, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était encore plus intéressant avec les VTC, dans la mesure où c'est un véhicule qui est beaucoup plus anonyme, donc plus clandestin qu'un taxi. Et par ailleurs, ça me permettait de traiter aussi, enfin, d'enfoncer de, de, le clou en fait, de, du sujet du film avec le, en abordant le thème de l'ubérisation de la société, de, de, de, de, la, de la perversion ultralibérale que drainent que draine ces, ces, ces VTC. Et puis, et puis ce qui est, ce qui est fou, c'est que par, par la suite, j'ai eu l'occasion de, de de constater, en rencontrant un chauffeur VTC un soir, que, que, que, les, réseaux, que les réseaux clandestins dans ce milieu-là existaient, même s'ils n'existent pas forcément dans le, dans le milieu chinois. Donc, euh, donc voilà, le réel est toujours plus que la fiction. Bien, vous, vous savez, le soir, ah bon vous arrivez la il y en a beaucoup et vous ne savez pas pourquoi si vous arrivez à destination en plus. Ah bon, ah bon C'est <rire> dommage, enfin, je n'ai jamais eu ce enfin, genre d'expérience. Vous savez, on en a toujours plus nous. Hein. Oui. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un problème de société. Donc c'est un film vraiment qui dresse aussi un portrait sociétal. Absol absolument. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma noir, il y a, il y a une tradition. Vous parliez de l'atmosphère aussi. C'est vrai que mm -hmm. moi, j'aime beaucoup le cinéma noir. Et dans la mesure où ce sont généralement des films d'atmosphère et ce sont des films qui sont couvert d'intrigues criminelles, euh, euh, dresse, euh, brosse un portrait de, de la société, de l'époque, euh, d'un lieu, euh, d'une humanité. Euh, et, et du coup, ça, ça m'excitait pas mal moi de faire un film, euh, comment dire, un film noir à. à, à... La structure est plutôt classique, mais, mais, mais, mais en évoquant euh, le, le, le Paris contemporain euh, et, et, les, les, voilà, que, et les... Quelles sont vos références des deux côtés, justement, de, des continents ah, alors... Parce que là, on sent plusieurs influences, moi je ne vais pas vous les dire, mais déjà, bon, peut-être qu'on va voir si je... on a les mêmes... Bon, dis Disons qu'il y, y a beaucoup d'influences, effectivement, euh, bon, il y a une influence américaine notable qui est Taxi Driver, euh, c'est une influence à la fois esthétique et, euh, et, et aussi thématique, en fait, puisque c'est vraiment un film noir qui, qui brosse le portrait de, de l'Amérique de la fin des années 70. Ouais, allez, au, au niveau de l'image, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la. De... Complètement, le... moi j'aimais beaucoup la... la densité des noirs et ces trouées de néon qu'il y avait dans Taxi Driver et, et on s'en est... est pas mal inspiré pour essayer de... de les reproduire dans le Paris contemporain, ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de néons dans Paris, c'est une ville qui est beaucoup... dont la lumière est beaucoup plus uniforme que... que New York ou que les grandes cités asiatiques, donc du coup ça a été un gros travail de repérage pour, oui. pour pouvoir chercher et trouver cette lumière. Et en même temps de, euh... de cadrage serré oui. Pour retrouver ça. Oui, oui, complètement. Cet enfermement en plus dans la capitale. On sait pas, de toute façon, on ne le dit pas. On ne sait pas si c'est Paris. Euh, donc, mais euh, on voit la Tour Eiffel. Euh, vous mélangez parfois peut-être Marseille avec. Euh, on, peut, on peut croire euh, que. Alors, des non, la, alors, de Marseille. tous les extérieurs sont parisiens. Parce que mmh. l'action la, la, du film se déroule vraiment à Paris. Après, effectivement, j'ai tourné, tourné les intérieurs à Marseille, ce qui était un qui a été une belle série d'acrobaties pour, pour les raccords, mais, mais on s'en est sorti. Euh... Oui, voilà c'est ça. Que, bon Après, c'est crédible, donc euh, même s'il y a une image de Marseille qui vient au milieu de Paris, euh, ça passe tout à fait... Euh, oui, c'est une ville contemporaine, quoi disons. Donc, euh... Marseille, tout à fait. Non, mais les exigeants, en tout cas, ont tous été tournés en, à Paris, oui. en région parisienne. Il oui. y a eu la mer un petit peu, mais bon... La, ça, c'est la ça. fin. Parce que vous Il ne faut, le... faut pas le dire, ça, parce que là, est on en train de faire... Un... On, on spoil, là. Non, pas trop, quand même, on dit qu'il y a de la mer, on dit qu'il y a de la nuit, euh, il y a le jour aussi. Donc, euh. Mais justement, cette collaboration avec la France, euh, la région PACA, vu oui. qu'ils étaient euh, oui. impliqués, oui. donc Paris, c'est donc, une coproduction euh, nationale qui est assez bien euh, enclenchée, parce que justement, vous aviez un sujet... Euh, qui était peut-être international. Je ne je, je sais pas si c'est la nature internationale du sujet. Je, je, je, la, région, la région PACA a aimé le scénario et a, et a décidé de s'y investir, bien, bien que l'action ne se déroule pas en PACA, parce qu'ils parce que, ont envie de soutenir le cinéma d'une manière générale et, et que la condition, finalement, c'est qu'on tourne une partie du film en région PACA avec des techniciens de la région, ce qui a, ce qui a été le cas. Donc, du coup, euh, du coup on, on sait... Comment dire on, c'est plié au terme du contrat et ça nous convenait bien parce qu'on a trouvé des magnifiques intérieurs à Marseille et que, et que voilà, le, le cinéma, on, on triche beaucoup au cinéma, hein, mmh, le, oui. donc du coup, peu, peu, peu importe, quand on est à l'intérieur, peu importe l'extérieur. Alors comment vous avez découvert ce, ce musicien qui fait la, la bande son du film, parce que c'est vrai que ça contribue beaucoup à, à l'atmosphère dont on parlait tout à l'heure alors, le musicien, il est, il est mondialement connu, donc du coup, j'ai pas eu du mal à le découvrir. Hein, C'est Rhone. Vous le un... connaissiez depuis de longtemps hein, Oui, je le connaissais oui. depuis un moment. J'écoutais sa musique, j'adorais sa musique. Je, je le... Enfin, j'adore toujours sa musique. Je, je, je l'écoutais beaucoup, même pendant l'écriture du, du scénario. Et, et quand mes productrices m'ont dit, mais qui aimerais-tu pour la musique Je leur ai dit, bah, j'adorerais Rhone, mais n'y comptait pas, parce que franchement, je n'y comptais pas. Elles m'ont dit, bah, laisse-nous faire notre travail. Et quelques jours plus tard, on déjeunait ensemble. Il avait lu le scénario, il avait aimé. Il avait compris toutes les intentions euh, et donc c'était un véritable conte de fées en fait. C'était une collaboration extraordinaire. On, on avait des références musicales communes et, et il y avait une telle, une telle entente que, que du coup j'ai rajouté une scène qui n'était pas prévue au scénario dans laquelle il joue, une scène de concert. Et, euh, et voilà, et toutes ces propositions étaient toujours très justes à mes oreilles. Il y a eu assez peu d'allers-retours. C'était vraiment une belle collaboration. Oui, en même temps, c'est une musique qui s'inspire de différentes cultures aussi. Musicalement. Donc c'est ça qui est... Oui, alors, oui, alors c'est sources inspiration, je ne les connais pas bien, mais effectivement c'est une musique qui est très universelle, qui est très, qui est très mélodique, très, euh, très planante, il y a une forme de mélancolie avec des trouées de joie, moi j'adore l'atmosphère qu'il crée à, à travers sa musique. Alors l'acteur principal qui fait le chauffeur de taxi, donc il fallait quelqu'un qui, qui parle les deux langues, oui. vous l'avez trouvé facilement Non, c'était très il, difficile. Il est à Paris ou il est venu d'ailleurs il, il est à Paris, disons que moi j'abordais une communauté qui n'est pas la mienne, donc j'avais un, un vrai souci de justesse, du coup on a beaucoup enquêté. Sur, sur la communauté chinoise. Moi, j'ai tâché de, de, de, de, de m'immerger dans, dans cette communauté. Et, euh, et la deuxième façon pour moi d'être juste par rapport à, à cette communauté, c'était d'avoir des, des comédiens qui, qui, qui en soient non seulement issus, mais et qui soient en plus natifs de Chine, parce que tous les personnages du film sont natifs de Chine. Euh, et donc, euh, trouver des comédiens natifs de Chine en France, c'est très difficile. On n'avait absolument pas les moyens d'en faire venir de Chine. Et donc, du coup, on a fait ce, qu ce qui s'appelle un casting sauvage, c'est-à-dire qu'on a cherché des des gens de la rue, des, des, des non-comédiens pour interpréter les rôles et donc on a fait, bon, on a cherché des gens dans la rue, on a fait appel à des associations on a passé des annonces via une via une application qui s'appelle WeChat qui est très, qui est très, qui est très euh, utilisée par la communauté chinoise et on a eu euh, un jour la chance d'avoir qui qui, qui, a, qui a répondu et, et quand je l'ai vu arriver j'étais assez fasciné parce qu'il avait il avait la beauté, le, le côté taciturne, mystérieux, silencieux de, de mon, que j'avais imaginé pour mon personnage. Et puis dès les premiers essais, la caméra l'aimait beaucoup. Donc, voilà, oui, un... Vous jouez beaucoup avec, avec son visage, avec ses profils. Et donc on sent que vous aimez le, le, filmer vos personnages. Tous les côtés, ouais. Oui, côtés ouais, oui, c'est quelqu'un voilà. qui est très agréable à filmer. Ouais. Alors lui, c'est un comédien professionnel ou pas non Absolument pas. Absolument ah non, pas non, non lui, lui, il est absolument pas professionnel. C'est un ingénieur de, de, oui. dans la téléphonie. Il a repris son travail. Oui. Et, et 80% des comédiens chinois sont, sont des non-professionnels dans le film. Et, et qu'est-ce qui a séduit Camélia Jordana Alors Camélia Jordana, ce qu'il a séduit, c'est l'aspect politique du film, au premier chef, oui. en fait, parce qu'elle est. Elle est une citoyenne engagée, qui a des idées bien tranchées oui. et, qui, et qui adorait en fait ce que, ce que, ce que le scénario évoquait de... de, de... De, de, de la France et du Paris contemporain, et donc c'est ça qui l'a séduit au premier chef. Après, il y a une autre chose qui l'a séduite, je crois, enfin, je l'ai su par la suite, c'est le, le, le, le, le personnage de femme que, que lui proposait le, le film en fait. Jusqu'à maintenant, on lui proposait des, des rôles de jeune fille, et là, il y avait un personnage de femme très affirmé. Moi, j'aime beaucoup la chanteuse, j'aime beaucoup la comédienne, j'aime beaucoup la femme, la femme euh, euh, publique, citoyenne, euh, et c'est une, une jeune femme très, très moderne, très contemporaine, très féministe. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez excitant à, à lui proposer un, un rôle de femme un petit peu archétypale, très sensuelle, très consciente de sa sensualité. Et, et, et je crois que ça l'amusait beaucoup aussi d'aller dans ce registre-là. Et registre -là. Qui en même temps, joue, et euh, en même temps, elle le joue avec, euh, avec force et conviction. Ah, c'est vrai qu'elle paraît plus à... Oui, C'est ça. pour une comédienne, c'est ce qu'il faut, c'est que là, elle a réussi à rentrer dans la peau du personnage. Et ce personnage, on sent qu'il a vécu. Mais... Parce que c'est vrai que son expérience cinématographique, bon, elle n'est pas très très étendue pour l'instant, mais c'est vrai que c'est une future grande comédienne. Je pense que je c'est déjà une grande comédienne, Oui, je pense qu'elle va avoir une très belle carrière, elle est, elle est très douée, elle est très à l'écoute, très disponible, très force de proposition aussi. Et, et en plus, c'est un rayon de soleil sur un plateau... Euh, donc, c'est vraiment une joie un plaisir de travailler avec elle. Moi, je, moi je... C'est elle, elle qui vous a permis de boucler le budget ou... Non, non absolument ou, ou... pas. Non, non. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de nom connu euh, après ouais, par ouais. elle, mais, euh, voilà, parce que c'est vrai que les producteurs peuvent être euh, un petit peu frileux par rapport à ce. Oui, mais j'avais deux productrices, qui... Diane Jassem, Céline Jabdaniel, qui ont voulu prendre des risques et qui ont, qui ont, qui ont accepté les règles de. De, de, de ce scénario. On a fait le film avec très peu d'argent et, et, euh, et Camilla Jordana, d'ailleurs, c'est plié aussi à cette discipline de, du film Fauché. Donc, c'est voilà, quelqu'un de très généreux. En tout cas, nous, ce film, c'est vrai, le fait de l'avoir vu deux fois, euh, donc euh, en même temps, euh, en l'ayant vu une fois en salle avant le, le corona, avant le confinement. Donc, là, maintenant, j'invite les spectateurs à aller le voir parce que c'est vrai que sur grand écran, c'est autre chose que, que de le voir. Euh, VOD ou autre chose non, je, beaucoup, Justement, oui. c'est vrai que l'avenir du cinéma maintenant comment vous le voyez est-ce que justement il va falloir conjuguer toutes ces, euh, toutes ces dire, tous ces médiums qu'un film soit rentable. Ou... Alors, je, ça, alors la rentabilité, moi bon, je m'en occupe pas trop. Hein. Oui. Euh, euh, J'ai l'impression que ça, ça fait déjà un, un petit moment en fait que, que, que le cinéma fonctionne. Enfin, je dis que je ne m'occupe pas de la rentabilité et en même temps, je, je comprends tout à fait que les, les, que les gens qui, qui interviennent sur le film aient, aient besoin de, de, de le rentabiliser. Donc l'économie du cinéma, surtout le cinéma d'auteur, c'est une économie fragile et je conçois tout à fait qu'il faille euh, avoir recours à, à différents médiums pour, pour, pour qu'un film puisse. Euh, puisse être enfin arriver à l'équilibre on va dire et j'ai l'impression que, que cette multiplication de médias en fait existe déjà et existait bien déjà oui. avant le avant le, le, le la crise sanitaire et, et j'espère que les gens vont retourner en salle c'est là que ça se passe avant tout c'est pour ça qu'on fait du cinéma oui. pour une expérience pour une salle comme ça, l'obscur, avec un grand écran, avec du bon son et une expérience collective. Et, euh, et, euh, et, et par contre, euh, ça, ça, ça, ça fait quand même bien longtemps qu le, le, que les films ont une deuxième vie euh, à, travers, euh, à travers la télévision. Et, et, et Canal+, d'ailleurs, est un des partenaires du film et nous a bien aidé à le faire, en fait, à le fabriquer. Hein. Euh, donc Aussi bien par, par la télévision que, que par la BOD. Donc, euh, voilà, J'ai l'impression qu'il y a une sorte de chronologie des médias qui, qui, qui est plutôt euh, vertueuse et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, votre film peut bénéficier justement d'un peu de longueur, puisque les gros plus américains euh, ont été frileux, on peut le dire. Donc c'est vrai qu'un film comme ça, je pense qu'il a sa place de se placer tout l'été pour les spectateurs jusqu'à la rentrée, même au-delà, parce que c'est vrai que c'est le genre de film que les spectateurs arrêtent